Dans la méthode scientifique, il existe deux sortes de probabilités différentes. Elles ne mesurent pas du tout les mêmes choses. C'est là, à mon avis, source de beaucoup de confusion parmi les chercheurs qui veulent utiliser la méthode scientifique. En vérité, il existe même, du coup, deux méthodes statistiques très différentes, selon si on cherche à mesurer les probabilités d'une sorte ou de l'autre sorte. Ce sont carrément deux façons de penser différentes, qui cherchent toutes les deux à essayer de se faire une opinion sur le fonctionnement de la nature, sur la composition de la réalité, mais qui utilisent deux logiques distinctes. Et du coup il existe deux clans chez les scientifiques, deux communautés qui ont du mal à se comprendre et qui argumentent depuis des siècles sur la meilleure façon de faire. Pour vous faire ressentir la différence entre ces deux logiques différentes, je vous propose deux petits exercices pratiques. Imaginons que je pose devant vous ces 5 dés de jeu de rôle, avec 4, 6, 8, 12 et 20 faces numérotées nous exprimerons toujours les probabilités en pourcentage. En arrondissant bien sûr, hein. on n'est pas à une vache près. Le but c'est d'avoir au moins les bons ordres de grandeur. Première question. On prend un dé, disons le dé 12. Quelles sont les chances d'obtenir chaque résultat possible Cette question là, tout le monde y arrive facilement. Il y a 12 faces numérotées, donc 12 résultats possibles. Et si on suppose que le dé n'est pas pipé, on a une chance sur 12 pour chaque résultat. 1 divisé par 12, ça fait 8,3% pour chaque face. Et si le dé n'est pas équiprobable, on peut toujours le jeter 10 000 fois et se calibrer une table de distribution. Et c'est pareil pour n'importe quel autre dé. Le véritable objectif, en fait, est de répondre à la question suivante. On lance, on fait, disons, un 7. Est-ce que c'est un résultat extraordinaire Est-ce que c'est un résultat extraordinaire bah, à cette question, le statisticien fréquentiste répondra que ça dépend de ce que l'on appelle extraordinaire, qu'il faut d'abord se définir un seuil qui sera la frontière entre l'ordinaire et l'extraordinaire. Disons par exemple un seuil à 1%. Là j'avais 8,3% de chance de faire un 7, donc non, c'est pas extraordinaire. Il a pas de quoi remettre en doute le maître de jeu. Par contre, s'il commence à tirer des sets à la chaîne, disons 10 fois de suite, je vais commencer à me poser des questions. 1 12 puissance 10 ça fait... Une chance sur 6 milliards. Est-ce que le dé est pas pipé Est-ce que le maître de jeu tire vraiment quelque chose derrière son paravent ou bien il dit juste ce qui l'arrange Bref, c'est plus ou moins la méthode fréquentiste que j'ai présentée dans mes 15 premières vidéos. Maintenant, deuxième question. Le MJ choisit un dé, il le lance derrière le paravent et il obtient, disons, un 7. A votre avis, quel dé a été lancé Ici, c'est un peu plus subtil. Je ne cherche pas les chances que l'on avait d'obtenir ce résultat. Je cherche à me faire une opinion sur la nature du dé. Je cherche les chances, selon moi, que ce 7 soit le résultat, disons, d'un dé 12. Vous voyez la différence Si vous deviez parier, vous diriez que ce 7 est issu de quel dé La première réponse qui vient à l'esprit, c'est qu'il a choisi un dé parmi 5, donc une chance sur 5. Ça fait 20% de chances qu'il ait pris le dé 12. Mais quand on y réfléchit, on ne peut pas faire 7 avec un D6, ni avec un D4. Donc c'est sûr qu'il n'a pas pu choisir ses dés. Il reste seulement 3 dés qui peuvent donner un 7. Une chance sur 3, ça fait 33% de chance qu'il ait jeté un D12. Oui, mais la question c'est, si vous deviez parier, à votre avis, quel dé a été lancé Le statisticien fréquentiste a beaucoup de mal à répondre à cette question. Il restera sur l'idée que c'est un D3, et puis voilà on peut parier sur n'importe lequel, c'est égal. Ici, c'est un cas où le fréquentiste se trompe, systématiquement, parce qu'il y a une bonne réponse, un choix qui est évident pour le statisticien bayésien. Voilà, c'est ça le sujet de ma vidéo, je vais essayer de vous montrer comment obtenir la bonne réponse. Ce petit exercice est bien entendu une métaphore de la recherche scientifique. Le résultat d'un GDD, c'est comme le résultat d'une expérience. Les différents dés sont comme les différentes hypothèses que l'on peut proposer pour modéliser d'où vient le résultat, modéliser le comportement de la nature. Et l'écran du maître de jeu est cette frontière très philosophique entre le monde de nos perceptions et la réalité vraie, inaccessible. Et ça a un rapport direct avec la pensée critique, parce que ça détermine les fondements même de la prise de décision, dont on a besoin pour décider si oui ou non on va croire en telle ou telle hypothèse sur la nature. Est-ce que je dois croire au fantôme? À l'existence du monstre du Loch Ness Qui a construit les pyramides Est-ce qu'il y a du glyphosate dans mes céréales du matin Est-ce que c'est dangereux Est-ce que je dois changer de marque Et même plus largement, dans la vie quotidienne, quel resto dois-je choisir pour ce soir Pour toutes ces questions, la méthode bayésienne offre une méthode de prise de décision différente de la méthode fréquentiste, qui est la méthode très largement majoritaire, dans la recherche scientifique et même à tous les niveaux. En tout cas, penser de façon bayésienne n'a pas changé que ma façon d'aborder les phénomènes paranormaux. Ça a aussi changé ma façon de voir le monde au quotidien, et même ma façon de communiquer. C'est ce que je vais essayer de partager avec vous ici. Déjà, le Bayesianisme tire son nom de la formule de Bayes. Et elle-même tire son nom de Thomas Bayes, qui s'est intéressé aux probabilités dans l'évaluation des risques. Pour lui, c'était juste un théorème mathématique, une relation un peu triviale et pas très intéressante. Il l'a même pas publié, et cette formule a été retrouvée plus tard dans ses écrits perso, de façon posthume. Et c'est vrai que la formule est très simple, ne vous laissez pas impressionner par la notation, hein. c'est une relation assez évidente si on fait un diagramme en patate. Elle dit juste que si dans un certain échantillon il y a une certaine proportion d'éléments qui ont la propriété A, et une autre proportion d'éléments qui ont la propriété B, on peut calculer la proportion des éléments qui ont les deux propriétés à la fois ainsi. On prend le pourcentage des éléments qui sont A, et on multiplie par le pourcentage de ceux qui sont B parmi ceux qui sont déjà A. Et puis on peut faire aussi l'inverse, on prend le pourcentage des éléments qui sont B et on multiplie par le pourcentage de ceux qui sont A parmi ceux qui sont déjà B. Du coup on a cette égalité. Voilà. C'est pas ouf. En vérité, c'est plutôt Pierre-Simon Laplace qui, quelques années plus tard, a compris le véritable intérêt de cette égalité. En effet, en la réécrivant plutôt ainsi, il remarque qu'elle peut servir à retourner les probabilités conditionnelles. C'est-à-dire trouver la probabilité de B sachant A, à partir de la probabilité de A sachant B. Et ça c'est fondamental. Avant lui on ne pouvait que calculer les probabilités des événements si on en connaît la cause. Et le titre de son livre lui c'est Mémoire sur la probabilité des causes par les événements. Il appelait ça les probabilités inverses. Ça a donc plein d'applications dans la théorie de la connaissance. Certains appellent même cette égalité la formule du savoir. A raison je vous conseille l'excellent livre de Lane Nguyen, qui a largement inspiré ma vidéo. En fait, notre cerveau a toujours du mal avec ces deux sortes de probabilités. Ça, c'est la probabilité d'avoir un résultat X dans le cadre d'une certaine hypothèse H. C'est la vraisemblance du résultat. Alors que ça, c'est la probabilité que mon hypothèse H soit vraie au vu des résultats obtenus X. C'est la plausibilité de mon hypothèse. Ces plausibilités permettent aux Bayésiens d'évaluer les niveaux de crédibilité de chaque hypothèse. Par exemple, qu'est-ce que c'est que ce bruit C'est le fantôme qui hante ma maison J'y crois à 2%. C'est le plancher qui craque à cause de la fraîcheur de la nuit J'y crois à 32%. C'est juste mon chat qui explore le grenier J'y crois à 66%. Ici, on ne rejette aucune hypothèse. On les évalue on les compare. Les statisticiens fréquentistes, eux, se refusent à raisonner en termes de plausibilité des hypothèses. Leur idée, c'est de proposer une seule hypothèse, et de dire que si dans le cadre de cette hypothèse le résultat d'une expérience est vraiment trop invraisemblable, alors on peut rejeter l'hypothèse, c'est-à-dire qu'on peut considérer qu'elle doit être fausse. Cette méthode de rejet d'hypothèse est aujourd'hui la norme dans la recherche scientifique pour une expérience physique, ou l'évaluation d'une thérapie, ou la mesure de la nocivité de tel ou tel produit sur le corps ou sur l'environnement. Une étude publiée dans une revue scientifique a pour objectif de tester une hypothèse, en calculant la vraisemblance de ses résultats. C'est la fameuse valeur P. Et les chercheurs en concluent s'ils rejettent l'hypothèse testée ou pas. La méthode fréquentiste est la plus utilisée depuis un siècle. Elle a été proposée par quelques statisticiens dans les années 30, qui n'aimaient pas du tout le concept de probabilité inverse. Il trouvait ça, un, beaucoup trop complexe à calculer, et deux, beaucoup trop subjectif. Et je suis d'accord avec ces deux points. Oui, calculer les valeurs de ces plausibilités, c'est plus compliqué. En particulier parce qu'on est obligé de calculer la vraisemblance de chacune des hypothèses, et pas une seule, pour pouvoir les comparer. Et pour certaines hypothèses, c'est de toute façon pas possible de le faire de façon quantitative. Eh oui, pour calculer cette probabilité inverse, il y a un terme qui est forcément un peu subjectif, celui-là, là. Il signifie qu'il est nécessaire d'avoir déjà une opinion a priori sur l'hypothèse avant même de l'avoir testée. Pourtant, je trouve ça très dommage d'avoir complètement laissé tomber la méthode bayésienne pendant un siècle, car, selon moi, ces deux points ne sont pas des défauts. De un, cette difficulté est juste mathématique, elle ne doit pas cacher son incroyable simplicité conceptuelle. Et puis, tout est numérique maintenant. On ne va pas poser les opérations à la main de toute façon. Mon appli me calcule ses intégrales en un millionième de seconde. Et de deux, cette subjectivité est incontournable. Si on regarde bien, elle existe aussi avec la méthode fréquentiste. Elle est juste masquée artificiellement. Je trouve qu'il y aurait beaucoup à gagner à incorporer cette subjectivité au sein même de la méthode, de façon transparente, au lieu d'essayer de la cacher sous le tapis. Je vais développer ces deux points. Déjà, pour ceux qui, comme moi, trouvent que les formules mathématiques ne sont pas très parlantes, je vais vous présenter comment, moi, je vois les raisonnements bayésiens dans ma tête. Je vais dessiner des schémas. Vous avez compris que j'aime les schémas. Ma tête est peuplée de curseurs qui représentent ma vision du monde. Ce sont des échelles de plausibilité. Ce sont mes évaluations, subjectives, des différentes hypothèses que je connais sur différents sujets. Il y en a une par affirmation factuelle. Des sujets scientifiques, des trucs de la vie quotidienne, des opinions morales ou politiques. J'en chope une au passage. Affirmation Je coule du nez particulièrement au mois de juin. Deux hypothèses. Oui, non. Oui, c'est particulièrement au mois de juin. C'est plausible, je dirais, à 95%. Putain, Je sais pas si vous entendez comment j'ai le débouché, mais ça fait quasiment six années de suite que c'est la misère. Et non, c'est pas particulièrement au mois de juin. C'est plausible à 5% parce que c'est pas non plus chaque année, il y a deux ans ça allait, donc peut-être que c'est random, que c'est juste une coïncidence, mais bon, j'en doute. J'ai un curseur pour chaque formulation différente de la question. C'est important la formulation. Du coup, à côté, j'ai ça aussi. Pourquoi est-ce que, aujourd'hui, j'ai le nez qui coule Trois hypothèses. Hypothèse A, allergie aux graminées, 70%. Mes symptômes apparaissent souvent au pic des courbes de pollen. On peut voir ça sur le cible de la RNSA. Hypothèse B, allergie au platane. 25%. Parce que, oui, ça peut être aussi le pollen de platane. Mais la plupart du temps, ça colle moins bien aux périodes données sur le site. Hypothèse C, le virus de la grippe. 5%. Ce n'est pas exclu que ce soit viral. C'est vrai, les symptômes sont un peu les mêmes. Mais bon, là on est pile au moment des pollens. C'est à chaque année au mois de juin, voire curseur précédent. Donc bon, un virus, je pense pas. Si je pense à une nouvelle hypothèse, je l'ajouterai. Je suis sans arrêt en train d'ajuster les niveaux, de modifier un peu ici ou là, au fur et à mesure de mes lectures, de changer d'avis, de revenir un peu en arrière, de chercher des preuves quand il n'y en a pas assez pour conclure. En vérité, on fait tous ça. Notre esprit marche comme ça. Ou encore, pour reprendre notre exemple du début, le MJ a choisi un dé, au hasard dans le sachet, lequel a-t-il pioché Ben là, il a pas encore fait de jet, il n'y a pas de raison de penser à un dé plus qu'un autre. Bon, une chance sur cinq, c'est... 20% chacun. Toute cette forêt représente mes connaissances, ce que je sais, ce que j'ai appris, mais aussi mes opinions, mes préjugés, mes croyances. On a bien sûr, vous et moi, des répartitions différentes. C'est ce qui fait notre personnalité, nos convictions. On est tous différents. Sur plein de points, vous n'êtes pas d'accord avec moi, et effectivement j'ai tort de penser ça, parce que je me trompe, ou on m'a mal renseigné, ou j'ai mal compris. Sur quelques points, vous n'êtes pas d'accord avec moi, mais c'est vous qui vous trompez. Et sur la plupart des points, vous n'êtes pas d'accord avec moi, et on a tort tous les deux. Mais je tiens à ce que chaque curseur soit mobile. Je veux pouvoir changer d'avis si on me présente de nouveaux éléments que je n'avais pas pris en compte. C'est ça, être ouvert d'esprit. C'est ça, être capable de réviser son jugement. Tout au long de ma vie, j'étudie, je lis, je rencontre des gens différents qui me font voir le monde autrement. Je fais moi-même des expériences personnelles qui, au fur et à mesure, affinent ma conception du monde. Par exemple, voici qu'apparaît un nouvel indice. Le MJ tire le D derrière le paravent et déclare un 7. Ça, ça va me permettre de modifier mon opinion sur le dé qui a été choisi. En bon bayésien, je vais ressortir mon curseur. C'est mon opinion a priori. Je vais passer en revue toutes les hypothèses en évaluant la vraisemblance d'avoir obtenu un 7. Avec un des 20, il y avait une chance sur 20, ça fait 5%. Avec un des 12, il y a une chance sur 12, ça fait 8,3%. Avec un des 8, il y avait une chance sur 8, ça fait 12,5%. Avec un D4 ou un D6, il est impossible de tirer un 7. Vraisemblance, 0. Voilà pourquoi j'aime me représenter ça de cette façon. Parce qu'avec ce schéma, la surface de chacune de ces zones représente le numérateur de la formule de Bayes. Et ça me donne une idée de comment je dois modifier mon opinion sur le D choisi. Pour le D20, 5 x 20 ça fait 1%. Pour le D12, 8,3 x 20 ça fait 1,6%. Pour le D8, 12,5 x 20 ça fait 2,5% pour un total de 5,2% de chance que un set sorte, tout type de déconfondu. Ben ça, c'est le dénominateur. Si je veux être rationnel, ma nouvelle répartition des croyances doit changer. Maintenant, à cause de ce set, la plausibilité de chaque hypothèse doit être proportionnelle aux surfaces. En fait, la formule de Bayes ne fait rien d'autre que ça. Elle fait une normalisation à 100% des produits a priori fois vraisemblance. Utiliser la formule, ça a l'air assez compliqué pour ceux qui sont pas bons en maths, mais en fait moi je trouve que c'est assez facile de visualiser ça comme ça, en schéma. Et voici ma nouvelle échelle des plausibilités. Maintenant, je peux voir qu'il y a beaucoup plus de chances que ce soit le D8 qui ait été tiré. C'est le dé le plus plausible. Ce 7 a bien sûr pu être fait avec un D20, mais c'est moins plausible. Si on me demande de parier sur le dé qui a fait ce 7, je parie sans hésiter sur le D8. Non pas parce que je suis certain, mais, c'est le dé qui a le plus de chances d'être vrai. Et, s'il y a un autre jet de dé, c'est un nouvel indice. Cette fois, c'est, disons, un 3. Ça va me permettre d'affiner mes convictions. Je prends cette fois les plausibilités a posteriori de tout à l'heure, et ils deviennent mes nouveaux a priori, et rebelote avec ce nouveau résultat. Les vraisemblances sont les suivantes. Un des 8, une chance sur 8, un des 12, une chance sur 12, un des 20, une chance sur 20. Ce qui fait de nouvelles surfaces, et une nouvelle échelle de plausibilité. Ma confiance en le D8 augmente. Et s'il y a plein d'autres jets, et que à chaque fois c'est entre 1 et 8, je serai de plus en plus confiant. Même au bout de 200 jets, c'est toujours théoriquement possible que ce soit le D20, et que ce soit juste un coup de pas de bol de jamais faire plus que 8. Mais le bayésien raisonne par inférence. Il ajuste ses convictions petit à petit, au fur et à mesure où il parvient à trouver des indices. Il ne sera jamais absolument sûr à 100% que c'est un D8, mais il trouvera ça de plus en plus plausible. Et deux, oui, il y a une part de subjectivité. Principalement à cause de ce terme-là, qui représente mes a priori, la plausibilité que j'accorde à l'hypothèse avant de connaître le résultat de l'expérience. Le bayésien doit avoir une opinion a priori sur le sujet. Même dans le cas où toutes les vraisemblances sont calculées de façon rigoureuse et objective, il y a bien un début à la chaîne le tout premier a priori est forcément un simple préjugé, basé sur aucune preuve. C'est quelque chose qui mal à l'aise la beaucoup de gens. Je suppose parce qu'on a une image de la méthode scientifique comme quelque chose de complètement objectif, sans aucune trace de subjectivité. Mais ça c'est seulement vrai pour les études scientifiques elles-mêmes, c'est-à-dire les protocoles expérimentaux, ce qui est publié à l'intérieur des revues à comité de lecture. Mais la science, en tant que méthode globale de compréhension du monde, ne fonctionne pas du tout comme ça en réalité. La science ne rejette pas des hypothèses. Sur un sujet donné, il y a juste plein d'études qui testent plein d'hypothèses différentes. Certaines études rejettent l'hypothèse, d'autres pas. Et du coup, il y a des hypothèses plus crédibles et d'autres moins. En vérité, la marche de la science vers la connaissance est plutôt bayésien. Il s'ajuste petit à petit au fur et à mesure où l'on obtient de nouvelles données. Parce que c'est naturel de penser comme ça. Ce n'est pas parce qu'il existe une étude positive que c'est bon, on est sûr, ça existe, on arrête de chercher. Des faux positifs, il y en a plein. Notre façon de nous faire une opinion sur le fonctionnement de la nature contient toujours des étapes subjectives, même dans la recherche scientifique. En amont déjà, on ne fait des recherches que sur ce que l'on a bien envie d'explorer. Qui choisit les budgets Quel sujet fera l'objet d'études Et quel sujet n'en vaut pas la peine C'est une variable culturelle, c'est subjectif. Et en aval surtout, toutes les études scientifiques ne se valent pas. On va pas juste compter le nombre d'études positives et faire une moyenne. Ça dépend de la taille d'échantillon, de la taille des faits, il y a des méta-analyses et il faut bien sûr tenir compte des impact-factors. Au final, nous sommes tous obligés de discuter autour de ces notions de consensus scientifique. C'est subjectif. Et puis surtout, et c'est certainement le plus gros problème, les études négatives ne sont presque jamais publiées. Parce que c'est comme ça, les éditeurs ne voient pas trop l'intérêt de publier un truc qui dit juste que, apparemment, il n'y a pas de lien. Ces études restent dans les tiroirs des chercheurs, et personne n'en entend jamais parler. Alors que c'est nécessaire de pouvoir replacer ces études positives dans leur contexte. Une étude positive parmi 20 études négatives, ben c'est exactement ce que je peux attendre si le seuil statistique est fixé à 5% et que l'effet n'existe pas. Bref, c'est à la charge de chacun d'entre nous d'utiliser le principe de parcimonie, c'est-à-dire le rasoir d'occam pour décider quelle hypothèse est la plus plausible à un instant T. C'est subjectif. La méthode bayésienne assume cette part de subjectivité et propose une méthode générale pour la gérer au mieux. C'est une méthode très englobante qui a énormément de portée philosophique et qui aide beaucoup à mieux réfléchir et à se forger un bon esprit critique. Et pour réfléchir à ces questions, quoi de mieux que le livre de Lé, la formule du savoir. C'est le vidéaste de la chaîne Science for All et il parle de ces sujets là sur le podcast Axiome avec Monsieur Phi je lui piquerai pour ma prochaine vidéo quelques exemples savoureux et je les mettrai en animation. Et cette façon de me représenter la formule en schéma, je la tiens de Julia Galef et surtout de son Visual Guide to Bayesian Thinking. C'est elle qui a fondé le Center for Applied Rationality et qui tient le podcast Rationalist Speaking. Je vous le conseille. De toute façon, c'est certainement Julia Galef qui m'a le plus inspiré sur l'intégralité de mon projet Hygiène Mentale. Le prochain épisode sur le sujet se concentrera spécifiquement sur l'apport du bayésianisme sur la pensée critique et comment ça a changé ma façon de communiquer avec les l'étonnant. Comme vous l'avez peut-être remarqué, mes dessins, mes animations et la charte graphique sont de plus en plus chiadés. Cette vidéo et la suivante sont un gros projet pour moi et j'y consacre beaucoup de temps. Du temps que j'ai pu trouver grâce à la participation de ceux qui apprécient ce genre de contenu et qui me laissent un pourboire sur Tipeee, Utip ou directement en Bitcoin. Depuis quelques mois, ces pourboires représentent l'équivalent d'un petit mi-temps. Et du coup, à partir de maintenant, je vais arrêter de considérer que ce projet est pour moi juste un passe-temps. Jusqu'ici, je faisais ces vidéos sur mon temps libre, de façon bénévole, quand mon travail ou ma famille exigeante me laissait un peu de temps. À partir de maintenant, je vais abandonner une partie de mes activités pro pour me consacrer sérieusement à ce projet. À mi-temps. Ou plus exactement, en proportion de vos contributions. Mes vidéos ne sont pas monétisées, bien sûr. La publicité est le premier lavage de cerveau à éviter pour conserver une bonne hygiène mentale. Mes vidéos sont en licence libre, Creative Commons, c'est-à-dire qu'elles sont utilisables, librement, pour toute utilisation non commerciale. Mes vidéos sont faites avec des logiciels libres. Les dessins avec Gimp, j'utilise beaucoup ma palette graphique. Les schémas 3D avec Blender. Et oui, mon logo n'est pas dessiné à l'encre, en vérité c'est une modélisation 3D, avec un rendu un peu sketchy, pour lui donner une apparence dessinée. Le schéma bayésien, je l'ai codé directement avec GeoGebra. C'est un logiciel libre et utilisable directement en ligne. Mes vidéos sont diffusées sur une plateforme libre, Peertube, sur l'instance Skepticon.fr. C'est encore une plateforme en version bêta, mais l'équipe de codeurs, libristes, qui travaille dessus, va en faire un outil formidable, indépendant des GAFAM et respectueux de vos données personnelles. Je continue bien sûr à les mettre en ligne aussi sur YouTube, Dailymotion, Facebook et Rutube. Donc je ne suis pas un YouTuber, mais apparemment, maintenant, je suis vidéaste.